Bonjour Et bienvenue dans cette vidéo pas tuto Nous allons faire des cordes Welcome in this video It's not a tutorial, we tie ropes Together, we try to tie ropes, some stuff and nothing else C'est pour des gens comme nous, simplement intéressés, juste curieux, ou qui ne connaissent pas du tout If you find out, if you have double rope, or even if you don't that exist, welcome The Shimon2 video, how for you Et les autres embûchés Non. Like d'ailleurs dites nous en commentaire où vous en êtes si vous êtes débutant, si vous avez déjà fait des cordes un petit peu, pas du tout Attention, c'est pas des tutos et abonnez-vous soyons clairs entre nous c'est pas avec nos vidéos que vous allez apprendre à maîtriser les cordes Are we starting on that? Voilà comment on va faire on va présenter les figures et on va détailler les mouvements As we say and in the intro, we are beginners. We will try to have a painful approach and do not jurio in our technique also. The patterns that we tied together are not too dangerous, but not without risks. Attention, les cordes, ce n'est pas sans danger. Et si ça paraît facile, c'est justement parce que les gens se sont beaucoup entraînés, en particulier pour les suspensions. It's true, we do not learn to swim with a video. We insist, it's not a tutorial. For example, we do not learn martial arts on internet, taekwondo, judo or karaté. No one is going to say, I got my yellow shit about on YouTube. It never happened. I no Do that. Et ça tombe bien, on est des débutants, pas des pros. C'est pour ça qu'on insiste, c'est pas des tutos ni des cours. Et ça ne vous dit pas de prendre des vrais cours. Si vous êtes curieux, ça nous met un petit spectateur pour regarder. Ou si vous voulez aller dans les jambes, même si vous voulez vous renseigner pour des vrais cours. Si vous voulez juste regarder, ça nous fait très plaisir. Si vous allez dans le jam, ça nous fait très plaisir. Et si vous voulez suivre des cours, ça nous fait très plaisir Fred, Valérie, c'est quoi une jam? Je crois qu'on a un lien en description. For the end, a beginner's tips. If you're lost or if you don't know what to do or how, below, above, below, above. Si vous voulez vous la péter et faire moins débutant, dites dans les cordes, on ne fait pas des nœuds, ce sont des entrelacs. C'est fini pour une présentation. Si on a oublié de le dire, c'est pas, pas des, des tutos. tutos. Merci de nous avoir suivis. And don't forget, Even Master, we do the Padawan. Vous n'êtes pas nul, vous êtes débutant et il n'y a pas besoin d'être le meilleur. However, if you subscribe, you develop plus 20% of skill and 30 points of experience. Blabla, abonnez-vous, commentaires, réseaux sociaux et tous les liens sont en description. Be yourself, bond with others and Pense à chez Au, Au revoir! revoir.